C'était pas un endroit où on allait que pour danser. La Libye, c'était la musique. Les premières fois où je suis allé, j'ai pensé, euh, c'est pas possible, ils m'ont pris pour quelqu'un d'autre. On dansait sur la piste avec une chaise à 8h30 du matin, un dimanche. Créer, chercher, essayer, il fallait se démerder, il fallait inventer. C'était un Facebook avant la lettre. Pour les années 80, je trouve qu'il y a quelque chose de très important en fait dans cette décennie et ce film était vraiment nécessaire de faire, c'est vraiment un travail de mémoire. Moi, ça me, ça me tient très à cœur de pouvoir, de pouvoir honorer aussi cette époque qui est un peu plus lointaine, qui est vraiment différente parce que dans cette décennie, il y a vraiment des basculements qui se font au niveau des technologies, qui se font au niveau, des soci... enfin, au niveau social, donc c'est une époque où il fallait vraiment donner la parole à, à, à, aux personnes de cette génération aussi, pour pouvoir voilà, essayer de capter une sorte de… Euh, c'était quoi le, le, le mot c'était Une sensibilité de l'époque, voilà, c'était oui. vraiment ça qu'on a essayé de rendre. Parce que, voilà, avant que, que, que ça disparaisse, il faut. Les films documentaires sont là aussi pour laisser une trace. Et là, c'était l'occasion, en fait, de le faire. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une discothèque. C'est une aventure humaine. Mais c'est une aventure humaine qui a encore des conséquences et qui nous parle encore aujourd'hui. Elle n'est pas du tout seulement un passé révolu. Absolument. C'était vraiment l'idée de pouvoir mettre notre présent aussi en connexion avec une époque. Voilà, pas dans la nostalgie, mais d'être vraiment dans l'expérience en fait de ces années 80. Moi, comme je suis de cette génération, euh, j'ai déjà eu un lien avec le Mirano comme, euh, entre guillemets, client. Je n'étais euh, pas vraiment un, un fidèle, mais je suis allé quand même de nombreuses fois euh, pour euh, voir des représentations de films et puis lors euh, de quelques-unes des fêtes qui ont ponctué les années 80 et les années 90 dans le Mirano. Moi j'ai travaillé sur, des, sur une série de capsules documentaires en fait, qui étaient pour la reverture de ce lieu il y a trois ans en fait, pour le relancement et du coup euh, après ça a donné vie à, à un intérêt en fait euh, majeur sur vraiment tout ce qui était euh, le, la naissance de ce Mirano en fait. Il y avait une ambition commune qui était celle d'offrir quelque chose à, à cette ville, Bruxelles, et c'est je pense qui, cette énergie et cette émotion-là qui, qui navigue le film et que j'espère qu'un euh, voilà, spectateur quand il en ressort puisse euh, voilà, conserver aussi cette, uh, cette humanité-là. Les télésphilas ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.